Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui, comme promis, je vais vous donner plein d'idées d'objets à ne pas acheter qui vont vous durer longtemps dans la cuisine et ça va vous permettre d'économiser et aussi de générer moins de déchets ou de, de ressources, enfin d'utiliser moins de ressources pour la planète puisqu'ils sont déjà là, ces objets. Allez, go, on y va Donc je disais, je vais vous montrer des objets à ne pas acheter qui viennent déjà avec des objets, enfin de la nourriture que nous achetons et que nous pouvons après réutiliser pour la cuisine ou autre, vous allez voir. Alors, tout simplement déjà, si vous achetez des bouteilles de jus ou autre, qui viennent, bah, moi je les achète en verre pour éviter les déchets et du coup, bah, on a déjà notre carambeau. d'eau. On peut faire notre sirop de grenadine, de je ne sais pas tout quoi, on peut faire notre jus maison, je peux faire mon lait d'avoine. Et moi j'aime bien prendre des bouteilles avec des larges goupillons, enfin des larges ouvertures, pour pouvoir faire passer mon goupillon et pouvoir les nettoyer. Et donc c'est pareil, pas plus grande que ça, sinon je n'arrive pas jusqu'au bout. Mais voilà, c'est toute une technique de nettoyage, hein <rire> mais voilà, c'est pas mal, euh, ça, ça fait quand même un litre, donc c'est pile poil euh, ce qu'il faut en fait. J'en ai 4-5, des fois il y en a qui se casse parce qu'on les, on, on les, on les fait tomber. Donc euh, il y en a en général 3, Donc, une à la menthe, une à la grenadine, une à la pêche. Il y en a une de l'eau tout seul avec les, les billes de céramique à l'intérieur pour, euh, pour euh, filtrer. Et puis il y en a une, quand je suis motivée, je fais mon lait d'avoine. Et voilà. Ensuite, on va parler de verre maintenant. Alors, nous on utilise du coup les verres. En général, soit les verres à moutarde ou mayonnaise. Pour nous, on prend les neutres, vous savez, les trucs d'amora ou je ne sais pas tout quoi. Euh, alors, c'est vrai que les verres s'abîment vite dans la vaisselle, donc il y a vite la corrosion au bout de 2-3 ans. C'est pas grave parce qu'on mange plus de mayonnaise que prévu. Hein donc, il y a moyen toujours de faire tourner. Euh, en fait, on alterne avec deux sortes de, de bocaux. Vous allez voir, quand on voit qu'on a besoin de changer les verres, on reprend le format vert et sinon on prend le format bocal. Donc ça, c'est pour les enfants, évidemment, hein, puis Disney. Et sinon, et là il s'abîment beaucoup moins avec la corrosion. Euh, on a réutilisé les verres de bougies, qu'on a vraiment bien, bien, bien nettoyés 20 millions de fois. Euh, et euh, on n'a aucun souci. Et il s'abîme beaucoup moins que les autres. Le verre est beaucoup plus épais. Est-ce que c'est pour ça Je ne sais pas. Et pareil, à Montpellier, on a aussi la chance d'avoir ce qu'on appelle les estivales. Donc, en été, tous les vendredis, je ne sais pas si on aura cette année, bref il y a des dégustations de, de, de vins locaux et du coup chaque année ils font les verres, les estivales parce qu'en fait quand on achète, donc on, on y va et euh, c'est tout, tout le centre de Montpellier et euh, donc quand on y va, si on veut goûter des vins, on est pas obligé déjà mais si on veut, on prend un billet, un ticket, c'est 5 à 10 euros, je ne sais plus combien c'est on reçoit un verre avec et après on a trois petits tickets pour faire trois petites dégustations ils mettent jusqu'au 10 centilitres et du coup en fait à Montpellier en général, toutes les personnes, leur verre à vin, c'est ça. On en a six. Voilà. <rire> on casse facilement, mais à la fois, à chaque année, on en reprend deux. Donc... Ensuite, et pareil pour les yaourts, par exemple. On aime bien les yaourts. Euh, enfin, on aimait bien. On mange plus de yaourts presque, mais bref. On prenait les yaourts de la laitière et du coup, ben, je peux les réutiliser pour faire mes mousses au chocolat qui restent ici. J'ai réutilisé, j'ai gardé tous les pots, enfin tout, j'en ai gardé 6. petits bocaux, vous savez, les petits pots pour les enfants, enfin pour les bébés. J'en ai gardé 6 pour pouvoir faire pareil, si j'arrive à l'ouvrir celui-là. J'y pas Voilà. Euh, où on peut mettre la mousse au chocolat ou n'importe quoi, le fermer ou la compote pour les enfants. Et du coup, on peut le transporter soit chez la nounou ou mon compagnon peut l'emmener au boulot quand il travaille euh, là-bas. Maintenant avec le télétravail, ça sera beaucoup moins, mais voilà, <rire> ça peut être pas mal, ça peut être une bonne option pour transporter les mousses au chocolat, faites maison. Du coup, on peut les faire maison. Et pareil, donc je vous disais, la semaine passée, je vous disais ne pas d'acheter des... Ben, moi j'aimais bien les bocaux le parfait en grand, un litre et demi ou deux litres. Et parce que les petits en fait, on réutilise les bocaux, euh, soit de mayonnaise, soit de ratatouille ou autre, et du coup, nos, ça peut être notre superware notre pour les soupes maison qu'on fait. Plein de choses, je ne sais même pas, que nous faisons. Plein de choses. Ça passe à, au micro-ondes. Euh, au, micro au congélateur, ça peut passer au micro-ondes. Et, et voilà, il n'y a aucun souci. C'est du verre, c'est facile à nettoyer, à entretenir. Donc, pas besoin d'en acheter. Vous les avez déjà. Il y a de toutes les formes, de toutes les tailles. Bref. Pareil, dans le même genre, beaucoup. Les sauces, vous savez, les sauces euh, de tomates, j'ai enlevé le, le couvercle. J'aimais bien, en fait, j'en ai gardé trois, j'aimais bien le, la petite décoration. C'est une tomate hein, avec plein de feuilles à côté. Et en fait, ça peut faire des vases, des petits vases. On a un grand vase, mais quand je reçois une ou deux petites fleurs ou des enfants, bah, ça me fait mon petit vase et c'est nickel. Pareil, euh, ouais. ma soeur, ouais. ma... Enfin, enfin, donc je suis belge. Ma sœur vit encore en Belgique et donc elle m'avait offert euh, du sirop Cuperdon, du Cuperdon et euh, du, ils viennent dans une jolie super fin, une super jolie fiole. Je ne sais plus parler vraiment. Et bien c'est pareil, je peux mettre une petite fleur des champs quand les enfants ils ont ils ont cueilli ou autre. Ça c'est encore bon le Cuperdon. Et j'ai gardé le, le bouchon, mais on peut faire n'importe quoi en fait. On peut tout garder et c'est top. Ça fait une belle déco aussi. Euh, avec des petites fleurs, euh, des champs, voilà. Alors, toujours dans l'idée de récup, donc nous on aime bien manger chinois toutes les semaines, et euh, donc du coup, il bah, n'y a que moi qui mange avec des baguettes par contre, donc j'ai gardé deux paires de baguettes. C'était des jolies, donc c'était normalement c'est des jetables, ça devient un petit sachet, mais c'est pas celles qui se cassent comme ça, celles-là elles sont jolies, et ben bah, je les ai gardées, ça se lave, j'en hein, ai deux paires, nickel, si un jour. Euh, Ma fille ou mon compagnon se met à utiliser les... On en a. Nickel. J'avais regardé un moment pour prendre des inoxydables, puis je me suis dit, bah, tant que j'ai celle-là, j'utilise celle-là. <coughs> Pareil, euh, donc dans mon ancien travail, quand je travaillais dans un bureau, euh, on avait parfois, très rarement, mais quand il y avait des grosses réunions, etc., on avait des plats euh, offerts. Et du coup, ça venait souvent, mais, des, des couverts en bambou. Du coup, j'en ai gardé, ça fait petite cuillère pour les enfants, et pareil, les petites cuillères pour les enfants, si vous allez à Agendas... <rire> Quand j'étais enceinte, j'avais envie d'aller à chaque fois avoir une glace à Agendas, c'était tout près, c'est sur le chemin du gynéco. Et donc on reçoit toujours la, la petite cuillère, cuillère, et en fait je les ai gardées, et ça a fait toutes les petites cuillères pour les bébés en fait. Je les ai, je les ai gardées, j'ai donné cette astuce à ma à une copine aussi, et elle a fait pareil. On les gardait, et du coup ça fait cuillère pour bébé, c'est nickel. Eh, forcément, ils vont se casser un jour, mais voilà, on n'en a pas racheté. Il n'y a pas besoin d'acheter d'autres cuillères en plastique, maintenant ils ont des inoxydables, et c'est bon. <rire> Ensuite, dernier truc, eh, donc là c'était chez Picard, c'est ma, ma belle-mère, qui, c'était pour Noël, le Noël, ou Nouvel An, qui avait acheté une oblette norvégienne chez Picard. Elle l'avait déjà acheté, et il y a un super chouette plat en fait, on en a deux maintenant du coup, et, euh, et super pour le four. C'est nickel en fait. Donc regardez, euh, si maintenant vous avez besoin d'acheter un truc que vous ne faites pas vous-même, genre une omelette norvégienne, c'est quand même assez compliqué à faire soi-même. <rire> enfin je trouve, moi. Euh, et en plus, ça coûtait 5 ou 6 euros. Donc oui, il y a l'emballage plastique autour. Euh, mais voilà, vous avez le plat en même temps, ce qui vous permet de faire après votre propre création, par après. Euh, donc euh, voilà, on a deux comme ça, et on avait un autre qu'on a déjà récupéré d'une de, de ses grand-mères à mon compagnon et je pense que c'était pareil, ça devait être un truc qu'elle avait acheté en plat préparé. Ça, vous pouvez aussi avoir des plus petits, des ramequins, s'il y a des... Comment ça s'appelle Des crèmes flambées, etc. Ils viennent des fois dans des petits ramequins déjà en, en céramique. Prenez cela une fois et comme ça vous les avez pour pouvoir faire vous-même votre crème brûlée, etc. Je dis beaucoup, etc. Mais voilà, vous avez compris mon idée. Euh, cherchez les choses qui vous permettent d'avoir un objet que vous pouvez utiliser après dans votre cuisine. Mais une fois, hein, pas 150 fois. Mais comme ça, ça vous permet de vous équiper dans votre cuisine à moindre frais et euh, de pouvoir après reproduire les mêmes genres de, de recettes et euh, de tout faire vous-même. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre là en dessous si vous avez d'autres idées. Et... Mettez un j'aime pour que les autres abonnés puissent voir cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao